Comment tu m'as dit, tu m'as écrit comment j'accueille cela <rire> okay, voilà. donc euh, tu... donc de toute façon ça ne démarre pas demain déjà non, y a donc ça. Euh, mon, mon semaine va être décalé. Ouais. Le, euh, le guide m'a dit que les conditions étaient vraiment pas bonnes ce week-end. Bon, c'est pas un scoop, hein. on s'y attendait vu la, les, les tendances qu'on avait depuis quelques jours. Et euh, malheureusement, entre guillemets, euh, ça va être reporté sans doute à, à, à l'année prochaine puisque là, c'est d'édier qui s'installe apparemment. Donc euh, voilà, je m'étais un peu préparé à cette éventualité quand même. Donc euh, comme je m'étais préparé, euh, bah forcément émotionnellement, ça a un peu moins d'impact que ce que j'aurais pu en avoir si je m'étais pas préparé. Et puis surtout, c'est pas c'est pas abandonné, c'est juste reporté. Donc, euh, moi, j'ai posé la question quand même à deux, trois référents dans l'aventure qui m'accompagne pour connaître leur avis, savoir un peu ce qu'ils en pensaient. Et euh, bah, ils m'ont apporté beaucoup de, de confiance et de, ils m'ont fait des beaux témoignages en fait. Ils m'ont dit alors, en quelques mots et tous, euh, un, si ça ne doit pas se faire là, euh, on, peut avoir, on aura d'autres options. Euh, si ces autres options se présentent, il y aura plein d'opportunités dans ces nouvelles options et notamment une qui est de s'y préparer encore plus et puis de faire prolonger l'aventure et, euh, et de profiter peut-être d'une période qui sera plus propice et euh, voilà donc déjà il y a une, une nouvelle gymnastique intellectuelle qui se met en œuvre avec, euh, avec une nouvelle énergie euh, voilà ça c'est pour parler de, du, du projet en fait parce que tant qu'il y a le projet ça va euh, et puis après, bah, pour ce qui est des émotions, euh, bah, j'ai d'autres euh, événements à venir, notamment euh, l'acquisition d'une maison lundi prochain. Donc ça, c'est un projet qui mobilise aussi beaucoup d'attention. Beaucoup mmh. de, de, voilà, donc avec Laurence, on signe chez le notaire pour notre nouvelle maison. Donc on s'installe sur le mois de novembre dans cette maison. Donc euh, oui. voilà, donc ça fait des, des, des, des beaux projets qui, qui sont là et qui m'empêchent euh, de me poser trop de questions finalement. Quoi. Mmh. Tu ne te sens pas quelque part, justement, avec ces, tout qui se télescopé, tu ne te sens pas un petit peu soulagé finalement que les, les choses euh, se réalignent sur un, sur un autre euh, agenda Peut-être euh, mieux finalement euh. Le t capte vite les choses Parce que j'allais répondre à ton, à ton message WhatsApp pour en en, en, avec plusieurs idées, notamment une qui est soulagement. Oui, mmh. euh, soulagement parce qu'il y avait beaucoup de choses. Euh, et euh, et puis en plus j'avais prévu ce même là sur fin septembre, alors pas avant parce que j'aurais pas été prêt avant physiquement, fallait je me prépare physiquement et on avait pris la décision début août de faire cette épreuve à cette étape -là, à cette date là. Donc ça faisait beaucoup de choses rapidement, mais en même temps c'est ce qui me plaisait euh, de faire les choses euh, de façon euh, euh, pas euh, pas dans la rapidité, pas dans la précipitation en tout cas, mais avec euh, l'agilité qui s'impose quand on décide des choses. Et euh, j'avais vraiment tout bien préparé, donc au niveau physique j'étais bien. Et je suis bien. <rire> au niveau euh, logistique, je suis pas mal du tout. Franchement, on a, on a bien assuré avec l'équipe et on était prêt au niveau logistique. Après, s'il y avait un point d'amélioration, c'était en termes de communication. Parce que voilà, sur le mois d'août et à la rentrée, on n'a pas ou peu communiqué sur, ce même, sur le projet Summum, même, même si euh, on a pu faire un site internet, on a pu avoir des sponsors. Donc, en peu de temps, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui, qui se mettent en œuvre. Euh, voilà. Mais comme tu l'as compris, il y, a, il y a une part quand même, un pourcentage de soulagement parce qu'il y avait beaucoup de choses aussi euh, dans ma tête. Ouais. <rire> Et au niveau de euh, préparation, tu, tu penses que tu, tu peux encore mieux te préparer ou tu te sens à ton, à ton summum là mmh, On peut toujours mieux se préparer, euh, d'autant plus que le corps il a des ressources euh, illimitées. Donc ça, je peux toujours me préparer mieux. Mais euh, non, je me sentais vraiment costaud, vraiment costaud. Euh, mmh. Mais costaud, pas dans le sens où je me suis surentraîné. J'ai fait beaucoup d'entraînement, j'ai fait un entraînement juste. Et adapté et euh, avec les moyens qui étaient impartis euh, avec le Covid au printemps, et puis euh, et puis euh, et puis moi une fracture au pied que j'ai eu au mi-avril. <rire> donc, mais c'était ça en même temps l'enjeu c'était de pouvoir euh, se remettre de ce Covid et de cette fracture du pied avec un, un projet qui était à une échéance courte, mais une échéance réaliste. Et, euh, et pour mettre, mettre en belle dynamique sur cet été, donc euh, non, je m'étais vraiment bien préparé quoi. On y en on niveau y entraînement, natation appuyé par un super euh, sparring partner, Rémi, qui a déjà traversé la manche à la nage, donc en fait je me suis mis en, en binôme à chaque fois sur chacun de mes, des sports pour pouvoir être dans moi, dans ma préparation personnelle mais aussi dans la euh, euh, ouais, je, je cherche le terme mais dans la, la, la vibration d'une autre personne qui est à côté de moi et qui m'apporte encore plus d'énergie et de savoir-faire et de compétence et de confiance mmh. donc j'avais Rémi pour la nage qui s'est entraîné un petit peu avec moi, mais suffisamment pour que ça m'apporte beaucoup de, beaucoup de belles choses sur la nage. À vélo, bien préparé. Si je peux faire mieux sur la prochaine date, ce sera sans doute en vélo. Ouais, euh, clairement, ouais. je peut-être pas assez de bornes par rapport au parcours et à, et à la difficulté du dénivelé. Et en revanche, sur la course à pied et la montée du Mont-Blanc, ouais, j'étais bien. J'étais bien là parce que aussi bien préparé avec des belles personnes, notamment Vincent, et est mon sparring partner. Avec qui je me suis entraîné beaucoup à Chamonix et, et puis Laurence, <rire> ma moitié, <rire> avec qui j'ai fait des belles randonnées tout l'été, donc non, j'étais bien là. Allez, on va le, le petit degré de plus pour être vraiment mon summum quand la, on décidera de la date pour 2021, bah, ce sera sur le vélo. Mmh. Je pense que quand on... On a du mal, moi j'ai du mal à m'imaginer justement le type d'entraînement de, que tu fais. Tu, tu, tu peux m'en dire un, un mot justement sur ces préparations, ça consiste en quoi exactement euh, Au niveau physique alors Oui, ouais. tout d'ailleurs, enfin, parce que je, je pense au niveau physique, mais il y a, il y a plein d'autres formes, de, plein d'autres aspects de la préparation. Ah oui, ouais, ouais, il, il y en a beaucoup et c'est ce qui m'enrichit moi sur ce projet-là par rapport aux autres épreuves que j'ai pu faire avant. Euh, dans ma vie de triathlète, mais notamment c'est en 2015 16 quand j'ai préparé l'enduromane. Il y avait une grosse préparation physique, mais je me suis rendu compte à l'époque qu'il n'y avait pas que le physique, quoi. Euh, parce qu'avant j'avais tendance à me surentraîner et on m'a appris à, à récupérer et euh, notamment à intégrer dans ma préparation euh, la récupération fait partie de l'entraînement. Voilà. La récupération fait partie de l'entraînement et ça je ne savais pas avant. Donc, il euh, ne faut pas que se reposer et que récupérer, sinon on va pas aller très loin, mais il faut trouver le bon dosage. Voilà, et ça, ça, j'ai bien intégré dans, dans cette préparation soi à ma récupération, à ma régénération, et ça passait entre autres par bah, des exercices de, de respiration, de relaxation, de visualisation, de méditation euh, que j'appliquais au jour chaque jour. Donc, euh, et puis des exercices aussi d'assouplissement corporel. Donc, moi, je démarre pas ma journée sans, bah, sans une salutation au soleil euh, pour parler que de ça mais après des, pas mal de temps de, de récupération dans lesquelles, pendant lesquels je ferme les yeux je vais m'écouter respirer relâcher le corps et, euh, et après commencer un travail de, de relâchement corporel et une fois que ça s'est fait bah, là je suis prêt pour une visualisation donc je visualise euh, voilà des parties de, de, de l'épreuve et plus je les visualise, plus je les intègre et plus mon corps vibre sur ce qu'il qu voit quoi, de l'intérieur. Pour que le jour J, quand je, je le vois en réel, il ben, n'y ait pas de, de décalage entre moi, ce que j'ai imaginé à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur, dans mon environnement, mon enveloppe extérieure. Ça, ça faisait partie de ma préparation et j'ai bossé beaucoup de temps. <rire> et puis après, les préparations nutritionnelles et puis aussi ben, ce que j'expliquais tout à l'heure, le mimétisme en fait. Aller à la rencontre de personnes qui m'inspirent, qui m'enthousiasment, ça fait partie de ma préparation. Et pour répondre à ta question de façon plus claire par rapport à la préparation physique, parce que tout le monde entend la préparation, c'est le physique. mais Je voulais partir tout, parler de tout ce qui est à côté, parce que moi, c'est aussi important. Mais sur le physique, bah, ça va être euh, voilà, tous les jours un entraînement euh, entre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, jusqu'à 5 heures. Quand on parle de natation, j'ai besoin d'une entre une heure et deux heures d'entraînement. Ça suffit largement, ce qui est déjà pas mal. Parfois même trois quarts d'heure, ça me suffit. Euh, le vélo, ça va être... Bah là, c'est là que je fais du long, entre deux heures et jusqu'à six heures d'entraînement de vélo. Et comme c'est un sport porté où il y a peu de traumatisme, bah c'est des choses qui, sont, bah, qui se gèrent bien sur des longues distances. Et j'ai même fait jusqu'à 400 km de vélo sur 24 heures euh, pendant cette période de cette préparation, au mois de, au mois de juillet, début août. Voilà, j'ai aussi testé des, des longs des longues, des longues entraînements. Et puis la course à pied, ouais, ça va être entre 1 heure et 2 heures, voire 3 heures, mais bah, plus après, c'est traumatisant hein, la course à pied. Ouais, mais là, c'est là aussi que, que je peux tester ma résistance euh, physique, musculaire, euh, articulaire et en étant respectueux aussi de, de, voilà, de mon corps, euh, qui aussi, à 46 ans, <rire> n'est plus aussi vaillant que je l'étais à 25. <rire> sur, euh, sur la partie des, justement des traumatismes du corps, comment tu les, comment tu les abordes Tous ces euh, petits traumatismes, cette fracture, ou bien euh, tout simplement euh, finir un entraînement extrêmement courbaturé ou des micro-déchirures, enfin, toutes ces choses mm -hmm. qui... Qui arrive, comment tu les gères. Ouais. Alors j'ai la malchance, mais moi je trouve que c'est une chance euh, d'avoir eu des gros gros traumatismes euh, et même des gros accidents. Parce que j'ai eu il y a encore deux ans. Et justement, c'était pour ça aussi euh, que j'avais choisi cette date-là. Euh, parce que le 2 octobre 2018, j'ai un accident de la route où je me suis fracturé euh, mmh. quatre cervicales. Et ça a été très grave, puisque j'ai eu aussi à côté de ça d'autres euh, contusions pulmonaires, euh, une fracture de, de la clavicule qui s'en est parvisse d'ailleurs, parce que ça, je pouvais pas la, on ne pouvait pas l'opérer vu que les cervicales étaient cassées. Donc voilà, tous ces, ces traumatismes. Je n'aime pas le montrer, ce n'est pas très beau suicide par contre. <rire> euh, une, côte, une côte qui dépasse après, comme ça. En... Enfin, ouais, en... mais tous ces traumatismes, en fait, c'est un, un peu mes pépites, c'est un peu mes cadeaux, parce qu'ils m'apprennent ouais. à à écouter mon corps et là avant, je n'avais pas trop de problématiques alors si, j'avais des pépins, des, des petits bobos mais quand on a des petits pépins et des petits bobos, on fait toujours avec et on, va, et on, on fait de la résistance, on est en force souvent, ça c'était mon cas avant et du jour où j'ai eu ces gros traumatismes c'est bon, pas le seul, il y en a eu d'autres hein. bon, en fait, le corps euh, nous, nous envoie des signes euh, et moi, plutôt que d'écouter les signaux forts, j'écoute les signaux faibles maintenant, pour pouvoir bah, faire en sorte de trouver la souplesse en permanence euh, l'agilité corporelle pour pouvoir euh, me dépasser mais pas au détriment de, bah, de ces, ces, ces troubles que j'ai dans qui font partie de moi et le plus important donc c'est au niveau des cervicales euh, j'ai passé du temps à faire une longue rééducation hum, et je la fais toujours aujourd'hui cette rééducation tous les matins j'ai mes assouplissements pour faire en sorte de retrouver bah, mon élasticité euh, que avant je les pas acquise je, je, je ne l'atteindrai jamais cette souplesse que j'avais avant mais globalement euh, les médecins m'ont tous dit mais comment tu as fait pour récupérer autant après une, des, des cervicales qui sont durcies parce que quand on a une fracture il ya y a le cas il ya un corps calleux qui s'installe et c'est plus dur donc c'est une belle chose qui nous arrive quand on a des, des fractures parce que globalement on est plus solide mais la difficulté c'est qu'on est moins souple donc moi j'ai trouvé le j'essaie de trouver cette, cet équilibre entre la solidité et du, du, de l'os et en même temps la souplesse euh, par les exercices que je vais faire au quotidien euh, bah, souplesse euh, qu il, y a une, il y a une rigidité osseuse mais si on laisse tout se rigidifier de, dessus il au dessus du il va y avoir bah, tout ce qui va être les tissus euh, tout ce qui va être musculaire et donc toutes ces raideurs vont s'amplifier et moi l'enjeu bah, c'est de, de trouver la souplesse musculaire tissulaire et, euh, et tout ce qui s'ensuit, pourquoi là, il y a un bel équilibre entre la raideur de l'os et la souplesse euh, voilà, de, de surface du corps hein, qui, qui nous permet de trouver euh, ben, voilà, ce bon compromis. Et donc, si tu pars en plus fort, ben, moi pour le coup, euh, <rire> ces accidents, j'essaie d'en faire des, voilà, des, des choses qui me propulsent vers l'avant plutôt que de. Alors, pas de m'en plaindre, j'ai des, parce que quand j'ai je... eu un petit parallèle pour finir là-dessus, dans l'accident, moi j'avais été avec un ami, on a eu les mêmes pathologies d'ailleurs, on s'est tous les deux fracturés cervicales parce qu'on a fait beaucoup de tonneaux sur l'autoroute lors de cet accident. Et David, donc, était avec moi. A une autre réaction face à ça, c'est que quelqu'un de très solide qui fait aussi du, comme moi, hein, du sport bien plus dur que moi d'ailleurs, et dans, bah, justement, dans son côté dur et robuste. Lui, par contre, il est très raide, il est resté raide. Alors, je ne dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien. C'est une autre façon qu'il voilà, qu a de, de, de vivre son sport, de se dépasser toujours plus, mais avec parfois des crispations, et des raideurs. Et euh, bah, moi, j'essaie d'y apporter de la souplesse et de l'agilité. La, je comprends tellement ça. <rire> ouais, ça te parle. Ça te <rire> Et je pense que j'ai envie de te poser une question du coup parce que moi, tu ma clé d'entrée à moi c'est le corps et je, je pense que toi aussi tu as la même clé d'entrée mais moi forcément c'est mon fonds de commerce dans le sport toi qui as vécu aussi des choses dans ta vie quand le pire est arrivé comment tu t'en es Est-ce que c'est par le corps Est-ce que c'est par le cœur Est-ce que c'est par le mental Est-ce que c'est par le souffle de la vie J'aimerais bien savoir toi comment tu t'es remis de ces, ces étapes-là Il y a différents pires parce que j'ai eu des. Bon, comme, comme tellement de gens, j'ai eu des moments de, de pires qui se trouvent dans le corps il y a eu des moments de pires qui se trouvaient dans mes situations de vie. Euh, donc, je dirais qu'elles ont en commun, dans leurs différences euh, quelque chose au fond de moi qui sait que. Euh, et qui savait que même si le mental ne voit aucune issue, je veux dire, si si, si j'analyse la situation, il n'y a aucune issue possible. Il n'y a vraiment rien. Et pourtant, il y a une petite flamme au fond qui sait qu'il y, y a un ailleurs, il y a un, un autre part, un autre possible, mais que mon mental ne, ne peut pas voir. Et il y a une sorte d'attente de, de, qui s'installe, si tu veux. Tu vois quelque chose qui sait que de toute façon, oui, il y a de la souffrance. Il n'y a pas d'issue possible. Il euh, n'y a que de l'horreur euh, en moi autour de moi. Et pourtant, il y a quand même quelque chose qui, qui, qui se sent prêt à, à attendre et, et euh, voilà, sans savoir ce qui, va se, ce qui va se passer, tout en accueillant le fait que ouais, ça puisse, euh, la vie puisse s'arrêter aussi, euh, également. Euh, voilà. J'ai eu cette première euh, expérience euh, à la fin de mes 14 ans où euh, on a cru que j'avais un cancer de la thyroïde. J'habitais aux États-Unis, et, euh, et vraiment j'ai cru que j'allais mourir. Il euh, y avait, avait ces moments, des fois, de, je me souviens, le soir, seul dans mon lit, avant de m'endormir, où je pouvais alterner en quelques minutes des moments de terreur absolue, euh, me dire « bon ben voilà, quoi, la mort va peut-être arriver très vite, je n'aurais pas vécu longtemps ». Euh, et puis d'exaltation, s'il de me dire ben, euh, j'ai toujours eu cette curiosité de, et de la vie et de la mort, dirais, cette, euh, depuis tout petit cette, euh, cette présence, cette connaissance euh, de ma mortalité, de la finitude du monde, de la finitude des choses, une conscience euh, que j'ai aussi loin que vont mes, mes souvenirs, euh, de l'impermanence en fait. Donc tu vois, par exemple, petit, je, je photographiais dans ma mémoire les gens que je, je voyais, ma famille, tout ça, en sachant que ça ne durerait pas. Euh, que des, des, des personnes âgées que je voyais là maintenant, je ne les verrai plus euh, un jour, etc. Que le, les arbres, les montagnes, tout ça, ça, ça, ça, ça ne durait pas éternellement. J'avais cette, cette conscience-là et, et donc une conscience de la vie et de la mort euh, vraiment, euh, vraiment ancrée. Et je pense que ça, ça, ça a joué profondément dans, dans les passages difficiles, euh, qu'il s'agisse de ceux de la santé, euh, ou qu'il s'agisse de situations difficiles de, de ma vie, j'ai fait des dépressions, j'ai connu la prison, enfin, il y a eu des, des moments comme ça où, euh, effectivement, ça, ça, ouais, il y a eu des moments durs. Quoi. Après, je ne me plains pas. De toute façon, la, la, les situations et la souffrance, on ne peut pas les comparer d'une personne à l'autre. Ça reste quelque chose de très, très, très personnel, si tu veux, et qu'on ne peut pas ajuster sur une situation euh, ou une autre. Ça reste simplement une relation qu'on a. J'entends deux choses, moi, par rapport à ce que tu me dis. Et là, la première, euh, c'est cette petite flamme qui est là à l'intérieur. Quand on a les pensées, on ne peut plus les maîtriser. Tout, tout, tout est noir dans notre cerveau, dans notre tête. Il y a cette petite flamme qui est à l'intérieur. Je ne sais pas si elle se situe au niveau du cœur, au niveau des tripes, au niveau corporel, au niveau des mains. Je ne sais pas. En fait, euh, voilà, On ne sait pas où, d'ailleurs. Mais cette flamme-là, toi, tu la ressentais justement euh, à quel endroit, d'ailleurs Hum. Je vais te dire dans l'âme, en fait, s'il s'agit de. D'accord. Ah, c'est marrant. Euh... C'est marrant. <rire> Parce que peut... l'âme, elle... excuse-moi de te couper tout de suite, mais est-ce ouais. que l'âme elle est dans la tête pour toi Parce que quand on pense âme, on pense penser, on pense cerveau souvent. Toi, qu'est-ce que c'est quoi pour toi l'âme Tu la situes où Pour la... nous, nous exprimer un peu toi, c'est ressenti de ce qu'est de ce qu l'âme Il y a une sorte d'ambivalence, de, de, si tu veux. Si vraiment je dois la situer dans le corps, c'est situé à côté du cœur. Vraiment quelque chose de tout à fait central. Mm. Euh, mais en même temps, euh, elle a quelque chose de non local, si tu veux. Donc, je peux la ramener au corps. Mm. Plutôt, tu vas la ramener au corps plutôt que la localiser dans le corps, si tu veux. Tu vois, il y a quelque chose. Si j'en fais, si je décide d'en faire une expérience corporelle. Elle se situe euh, vraiment tout à fait au centre, euh, okay. juxtaposée au, juxtaposé au cœur. Mais en même temps, euh, on en avait un peu parlé. Je... Non, on n'en avait pas parlé. À la personne. Je, je confonds avec une autre conversation avec quelqu'un d'autre. J'ai plutôt euh, l'impression et l'expérience que mon corps habite mon âme, <rire> que mon corps habite mon être. Et pas l'inverse. Et pas l'inverse, oui. Mm -hmm. Et toi, si je te pose la même question euh, toujours... bah, moi, en fait, de par mon éducation, c'était dans ma tête, tout ça. C'est comprendre, euh, saisir, euh, pas de place à l'interprétation, pas de place à l'émotion, pas de place au sentiment. C'est quelque chose qui doit être intellectualisé. C'est mon... enfin, je... comme ça que je le voyais en tout cas jusqu'à longtemps dans ma vie. Et ce que je ne voyais pas, je n'y croyais pas. Ce que je ne touchais pas n'avait pas de valeur. Et donc, pour moi, c'était dans la tête. Mais voilà, forcément, à un moment donné, quand il y a, il y a, il y a des accidents de la vie plus ou moins graves, on se rend compte que l'importance des choses n'est peut-être pas dans la tête, mais euh, quelque part ailleurs. Alors, ça, un peu partout finalement. Et c'est assez diffus. Et, et aujourd'hui, le sentiment que j'ai, c'est que c'est un, un tout. Euh, J'aime beaucoup l'approche voilà, au travers de de la performance, ou même en entreprise, hein, de la systémie, des choses. Euh, si on regarde les choses, peut-être au niveau des pensées et, et du corps. Euh, mais bon, après, il y, a, il y a tout ce qui est environnement, ça va même au-delà. C'est peut-être corps environnement. Et tout ça me semble tellement systémique, tellement interdépendant, interdépendant tellement connecté. Euh, donc voilà, je me dis que ce n'est peut-être même pas en, en, en moi, c'est au-delà de ça. Quoi. Bon, c'est le ressenti que j'en ai, si je dois répondre à ta question ainsi. Voilà. Mmh. Moi, j'avais une deuxième question. Parce que bah, ce n'est pas la question, c'est du moins par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Euh, la, la, la, tu parlais de la flamme, ce qui est à l'intérieur, et tu me situais d'ailleurs par là. Hein. Euh, donc ça, ça, ça, Tu l'as exprimé après d'une autre façon, et, en localisant cette fois-ci de façon très précise, un peu plus en tout cas. et euh, la, la, la réaction que j'avais, c'est quoi tu disais, oui, justement, des, des accidents, et... je n'ai pas à me plaindre, mais quand même, il y a eu des accidents et je crois que tu fais partie de ceux qui ont été fortement touchés dans leur âme, dans leur peau, dans leur corps, dans, voilà, dans, dans leur cœur. Et est-ce qu'il faut... Voilà, c'est... Tu fais beaucoup d'approches sur le... comment se hacker, comment justement euh, repiloter, reprogrammer tout ça, mais euh, avant d'aller peut-être dans les solutions, c'est... Moi, c'est la question que je te pose, je crois que j'ai déjà posé d'ailleurs. Mais comment est-ce qu'il faut avoir tous ces accidents de la vie pour sentir ces choses-là, ressentir ces choses-là, ressentir cette flamme dont tu parles, ressentir ces choses plus subtiles, plus fines, qu'on ne capte pas de premier abord de par notre éducation, de la vie, de par la façon dont on arrive sur Terre. Voilà, est-ce qu'il faut ces accidents, est-ce qu'il faut ces graves situations pour saisir l'importance de la vie et, et, et l'acceptation la, de la mort, comme tu le disais. Écoute, j'ai eu l'occasion de, de croiser directement ou d'entendre des, des gens extrêmement éveillés qui, euh, qui n'ont pas eu une vie marquée par euh, des gros accidents, uh -huh. euh, qui... qui... Pour autant, vivent une grande intensité euh, dans ce qu'ils traversent. D'ailleurs, il n'y a pas forcément, je dirais, un accident extérieur qui peut provoquer euh, des états abyssaux de, de transformation. Euh, il voilà, n'y a pas forcément quelque chose de remarquable euh, ou d'accidentel ou de dramatique, voilà, chercher le, mm -hmm. le mot, pour que se propulse en nous des des dynamiques qui vont profondément nous, nous transformer et nous faire vivre à l'intérieur des choses abyssales. Je pense par contre que l'expérience, effectivement, de vivre des choses abyssales, euh, oui, on les a, euh, parce que euh, le cheminement ne se fait apparemment pas de manière linéaire, mais on fonctionne par des seuils, des paliers, euh, des cols qu'on traverse. Enfin voilà, il y a quand même quelque chose d'assez euh, accidentel dans ce sens-là, je veux dire, et, euh, et de, propre, de propre à chacun. Maintenant, si je dois mettre ça en mots, mm. euh, je, dans mon expérience, et je ne peux parler que de, que de la mienne, l'âme euh, tisse, attire, euh, provoque les situations qui débloquent, si tu veux, qui, vont, qui vont créer, qui vont débloquer euh, la conscience, qui vont retirer les verrous pour que cette, cette conscience s'étende. Euh, dans cette, dans cette dynamique-là, si tu veux, tout ce que j'ai vécu a un, a un sens. Je, je vois la fonction de ce que ça a provoqué et ça ne semble pas du tout aléatoire. Si tu veux, il y a, il y a dans l'expérience de l'âme quelque chose qui après devient très clair dans ce qu'elle qu a provoqué dans mon passé, dans les, les, les phases si tu veux, nécessaires qui ont nourri un apprentissage, qui ont nourri effectivement une façon de grandir. De, de bon Après, on, on peut passer à un stade où on n'a plus besoin de ça. C'est pas dire qu'il va pas se passer des choses, mais euh, elles, ont, elles ont une nature différente, on les accueille de manière, euh, de manière différente. Il n'y a plus quelque chose, je pense, de, de, de si accidentel que ça. Mm. Euh, voilà. Et je te dis ça tout en tout en sachant que euh, peut-être demain euh, je disparais dans un accident de moto, de parapente, je fais quand même des trucs assez euh, <rire> qui vont question statistique à peu au-delà de la pétanque ou de la belote. Euh, et, et les choses euh, les choses peuvent arriver mais il y a quelque chose de tellement serein si tu veux par rapport euh, par rapport à ça. Voilà, maintenant ça reste une question pour, pour moi en fait la question de la souffrance Mmh. Mmh. la souffrance représente une expérience réelle des gens qu'elle se situe par rapport à un accident de la vie ou pas euh, le, fait de, le fait de souffrir je veux dire, pourquoi y a-t-il cette, euh, cette souffrance Et on peut toujours trouver des raisons logiques oui, mais ça provoque l'apprentissage de, etc. etc. Mmh. Euh, on peut demander pourquoi faut-il un apprentissage pourquoi euh, ne pas euh, finalement arriver euh, de manière tout à fait... Euh, Illuminé, euh, éclairé, en état de grâce, etc. Alors, mmh. je peux une, une, une question. Comment, comment tu, si je te pose cette même question, comment tu, tu as envie d'y répondre Ah, bah, tu, tu viens de dire les mots, en fait. Euh, moi, l'état de grâce, euh, je le ressens euh, dans, dans des circonstances relativement euh, rares, même si on aspire tous peut-être à la simplicité des choses pour vivre la grâce en permanence. mais Moi, perso, je n'ai pas encore. Un... Encore cette perception-là, l'état de grâce ou le flot, je vais le chercher au travers d'enjeux de, de, assez élevés. Euh, plus l'enjeu est élevé, plus le, le, le, les, les difficultés sont là, euh, plus il y a de plaisir, j'ai envie de dire, plus y a, ça amène en tout cas à la maîtrise. Enjeu, maîtrise. Et, et donc voilà, si je suis une bonne équation entre les deux dans l'instant où je suis en train de vivre l'expérience, ben, je ressens cet état-là où en fait. Euh, je ressens la même chose, je vais pas le cacher, on va se mentir, mais quand je fais l'amour à ma femme, c'est la même chose. C'est l'expérience qui est beaucoup plus subtile, beaucoup plus sensuelle et sensorielle. Il y a un état de plaisir qui est maximal, avec pas autant d'efforts que j'en fais dans le sport. <rire> ça, ça c'est pas. <rire> <rire> mais ces états-là, en fait, sont des états quand même que, bah, voilà, qui sont quand même excitants. Euh, et l'excitation que j'ai dans le sport, moi, elle est présente. Euh, et ce qui se passe concrètement, quand je suis euh, parfois au milieu de la manche en train de nager, quand je suis au sommet du monde Blanc, en train de faire une ascension, quand je suis euh, en train de, de descendre une montagne où, voilà, euh, en ski, euh, ou faire du vélo à un état d'épuisement dont je ne me rends même pas compte, bah justement, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, je suis en auto-hypnose, je suis dans un état où, hyp hypnotique, où je suis en cons pleine conscience de ce que je suis en train de faire. Tout mes, toute mon attention est dans, dans, dans l'instant présent. Mon corps est dans, vraiment connecté et euh, il y a une émotion, un stress qui est assez élevé. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je suis dans mon enveloppe corporelle, en train de, de, voilà, de saisir chaque instant et de mettre un, mon corps euh, en pleine maîtrise par rapport à ce qui se passe, mais le truc à côté, c'est que je ne suis pas dans mon corps, c'est comme si j'étais en train de me regarder d'une caméra. Je prends souvent cet exemple-là, d'ailleurs dans mes coachings, en disant à personne, vale, imagine-toi toujours dans, avec une caméra mmh. euh, sur toi, et la personne sur la caméra, ce n'est pas, pas Google, hein, ce n'est pas, <rire> pas, pas euh, le George Orwell, ce n'est pas, voilà, pas ça, c'est toi. C'est toi qui est en train de te regarder et plus tu te vois de l'intérieur, plus tu te vois de l'extérieur, plus tu vas mettre en équation les deux, plus ton corps va être dans des bonnes postures, dans des bonnes gestuelles et tu seras capable de pouvoir justement mettre la bonne énergie dans les bonnes circonstances au bon moment et sans perdre d'attention, sans perdre de cette énergie au détriment de choses qui ne sont pas dans, ton, dans ce que toi tu veux obtenir. Voilà, Moi, dans le sport, un état extrême, c'est ce que je ressens. Je suis dedans et je suis à l'intérieur et tout est facile. Ouais. Et là, ça devient vraiment bizarre, c'est qu'en fait, tu es dans un état où tout est censé être dur, compliqué et tu es censé avoir de la souffrance, ce que tu exprimais tout à l'heure. Et là, bah, justement, tu ne ressens plus du tout, tu switches de l'autre côté. C'est voilà, hormonal, je pense, tout ça. C'est une, une bonne dose d'adrénaline à un moment donné. Et voilà, je crée des baisses d'hormones qui, voilà, qui, qui, qui, qui apportent un plaisir maximal. Ouais. De toute façon, euh, tout état psychique et tout état spirituel a son pendant euh, dans un... Tu, tu peux l'analyser, tu peux, tu peux voir le comportement physico-chimique du, du corps. Il y, a, il y a quelque chose de, de miroir là-dedans. Comment tu, comment tu te sens par rapport au fait de vieillir, que ton corps vieillisse euh, Ce n'est pas vraiment une question pour moi. Mm -hmm. Euh, c'en est plus une pour ma femme, <rire> je reviens sur elle, mais c'est elle quelque chose qui lui fait peur. Tu euh... peur que tu Pardon. vieillisses ou de vieillir Pardon euh, Quand tu dis qu'il lui fait peur euh, à ton épouse, euh, qu'il lui fait peur que tu vieillisses ou de vieillir en général Non, non, de vieillir, de vieillir. De vieillir, d'accord. De se voir vieillir, euh, mais plus d'un point de vue physique. Euh, un petit peu aussi de se voir plus vite vieillir que moi. Euh, même si pour l'instant elle n'a rien à m'envier mais le, le constat qu'elle fait c'est ce qu'elle voit partout c'est que les femmes vieillissent plus vite que les hommes ou les hommes s'enbellissent mieux que les femmes avec l'âge on peut le dire comme ça et du coup moi c'est peut-être ce rend... ce me... son regard qui me fait moins peur sur moi parce qu'elle me voit plus jeune, plus beau euh, plus, euh, plus fort je ne sais pas avec les années et ben voilà ça répond peut-être quelque part à ta question parce que moi le regard qu'elle porte sur moi me faire rendre plus jeune, quoi, plus vivant. Euh, voilà, donc, je n'ai pas peur de vieillir par rapport à ça, du coup. Non et puis, euh, puis pareil, le... je m'entoure de personnes là, comme toi, euh, bah, qui sont peut-être décomplexées par rapport à cette question-là, ou comme Joël de René, qui a 85 ans, et qui est pour moi un des, un des mentors dans ma vie, qui a... que je connais dans son dans intimité, et... et de voir quelqu'un comme Joël euh, qui dit… Euh, j'ai 85 ans, c'est comme si j'avais le corps de 50 ans. Un mec de 50 ans, c'est pas juste un concept parce que moi, je le vois, je suis avec lui, je suis à côté de lui et j'ai l'impression d'avoir quelqu'un à côté de moi qui a 50 ans. Et ça, c'est génial. Donc, je me dis, ouais, si je peux encore vivre 50 ans comme ça, ça me va bien. Et, je, et pour le coup, je, je m'y emploie. Hein. Pas, je m'y emploie, c'est-à-dire que je fais attention à mon, à mon alimentation. Euh, j'essaie de me ménager, même si je, voilà, je me dépasse beaucoup au niveau physique, mais j'essaie quand même beaucoup de me ménager à côté, de ménager mon corps, euh, et puis euh, de gérer euh, quelque chose que je ne savais pas faire avant et qui me faisait pour le coup vieillir beaucoup <rire> dans ma tête. C'était que de, je de, ne de gérais pas mon stress et mes émotions avant. Quelqu'un enfin, quelqu d'assez, euh, comme dit ma femme, hein, Laurence, elle me dit t'es un faux calme, on connaît bien c'est que je peux faire l'ascenseur émotionnel avoir être dans, dans, très stressé par moment et voilà ça c'est quelque chose qui me faisait perdre des points de vie j'en ai pris conscience à un moment donné donc aujourd'hui voilà, j'ai fait j'ai fait des études en sophrologie pour pouvoir maîtriser tout ça et puis bah, me donner la possibilité de vivre jeune plus longtemps je vais te faire un peu le, le psychanalyste là <rire> je veux bien tu utilises énormément ce, ce mot de maîtriser, contrôler, ouais. euh, de la, de la maîtrise de... Ouais. Euh, et j'entends je, tout, tout ce que ça apporte. Euh, mm. que la maîtrise elle crée la liberté. Euh, elle, euh, voilà, maîtriser un art, euh, <laughs> maîtriser une situation, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui revient très fort euh, chez toi, c'est la notion de, de maîtrise et je te questionner là-dessus, ouais. notamment par rapport à ce que je veux dire, comment tu te sens par rapport à ce que tu ne maîtrises pas ou ce qu'on ne maîtrise pas, ou y a-t-il quelque chose qu'on peut parler <rire> C'est compliqué, <rire> encore compliqué pour moi. Euh, ouais, L'art non, non, ouais, de la maîtrise est important, elle fait partie de moi, c'est mon éducation, une fois de plus. Et euh, voilà, donc je suis toujours attrapé par ça, hein. euh, on se refait pas. Maintenant, le savoir, c'est déjà pas mal et c'est bien de me le rappeler aussi. Mais d'accepter de plus en plus. Enfin, euh, moi, je me. Ouais, d'accepter un peu l'inconnu, d'accepter. Bah, C'est ce que je vais chercher aussi dans le sport, malgré tout. C'est une fois que je maîtrise tout, je vais chercher l'inconnu pour pouvoir euh, bah, faire preuve d'adaptabilité et puis de sur avoir encore des surprises, et puis euh, des bonnes ou des pas bonnes d'ailleurs, et, et les accepter telles qu'elles viennent. Voilà, donc. Mais là, on m'a appris l'art d'improviser, mais en n'improvisant pas. <rire> tu maîtrises la maîtrise, quoi. Ouais. <rire> mais mais j'aime bien aller chercher l'improvisation, mais, mais pas, pas, pas n'importe comment, quoi. Voilà. Mm. Mais ouais, ouais, je, je sais, ça, c'est ma nature, c'est d'être dans, dans le contrôle, voilà. Je veux dire un autre mot que la maîtrise, c'est le contrôle, contrôler les choses, quoi. Et, et tu vois, c est, c est ce webin, enfin, cet échange qu'on a tous les deux est encore symbolique, je pense. Hein, c est, c est, tu, tu me poses des questions je t'y réponds et très vite, j'inverse le truc, c'est moi qui te pose les questions. Je vais prendre le contrôle de la situation. <rire> Allez, j'arrête. <rire> Justement, je dis, peux-tu penser à des, à des situations où tu te, tu te sens pas du tout en maîtrise J'entends au-delà de ce que tu as provoqué, parce que quand oui. tu parles effectivement du sport, oui. tu sais que tu vas euh, dans cet au-delà, et je, je, je m'entends très bien, je, je comprends cette situation pour moi aussi, l'aimer, euh, la vivre, la provoquer, etc. Euh, Peut-être de façon différente de toi, mais les principes restent les mêmes de toute façon. On maîtrise quelque chose et puis on va. Ça nous amène après dans ces, ces, ces trucs immenses devant soi, mmh. comme si on avait couru jusqu'à jusqu'à une plage et puis un océan devant soi tu vois, un petit peu quelque chose, quelque chose comme ça, mais malgré tout on a décidé on a décidé d'aller se mettre là y a-t-il euh, des, des, des états ou des situations où tu sens que il ben, n'y a rien de tout ça ben, je vais les chercher en fait euh... après mon accident il y a deux ans, je suis allé chercher ça d'ailleurs parce que là pour le coup je ne maîtrisais pas mon destin un accident d'un seul coup euh, tu euh, on a frôlé la mort parce que les gens qui sont venus nous chercher gendarmes, samu et pompiers hélicoptères, ils voyaient deux macchabées dans la voiture enfin, s'il y avait des cordes là-dedans et, euh, et puis en fait ils voient deux gars assez, assez solides et, voilà, des sportifs, donc dis, heureusement que vous êtes sportif c'est peut-être sans doute ce qui vous a sauvé Bon, et donc là, bah, puisque la vie m'a donné encore une chance, j'aimerais bien, pour... et il y a des choses que je ne maîtrise pas du coup, comme cet accident, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir aller faire maintenant de ce, de ce néant ou de ces choses qui sont là et, et de ça, cet enfer euh, tu vois, parce que moi je, je vois la, la vie c'est le paradis c'est des belles choses et je vais vivre ça mais à un moment donné il peut y avoir l'enfer aussi et je me mis face à ça il n'y a pas très longtemps en me parlant aussi de, du côté abyssal euh, de d'élargir de, de, de, de, de, de éder, un peu son spectre c'est pas seulement s'élever ça peut être aussi dans les profondeurs et euh, je suis allé chercher un petit peu ça ces derniers temps enfin pas, pas, pas les profondeurs pas tout ce qui est noir mais en tout cas des le, choses que je, qui sont subtiles euh, qui ne euh, qui qui se, qui se voient pas euh, les choses, euh, et je t'en parle à toi parce que tu sais de quoi je parle, mais quand je dis ça, on me prend un peu pour un, un illuminati, mais des choses voilà qui sont de l'ordre de plus, de, de, bah, des choses qu'on voit pas, les ondes, les vibrations, euh, le, tout, tout, tout ce qui va être plus rond, alors que moi je regardais, je regardais plutôt tout ce qui était carré avant. Oui, oui. Et, et clairement, bah, je suis allé voir des, des personnes, quoi. je suis allé voir des, des mentalistes, euh, le plus connu en France, je suis allé voir, euh, pas encore dans, dans, dans l'ordre du, euh, du, du spirituel, mais j'aime bien aller dans, les, dans des lieux de culte, pas pour pratiquer, mais simplement pour ressentir. Donc voilà, j'aime bien aussi cette idée de, de, de vivre des choses que, qui sont là, mais qu'on ne voit pas. Donc euh, mais ça ne prend pas encore une forme euh, concrète dans ma vie. Ça ne le sera de jamais d'ailleurs, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien porter voilà, une fois de plus de la compréhension là-dedans. Pas, pas de la maîtrise, mais de la compréhension. Mmh. Euh, voilà, parce que j'ai l'an ouais, pendant l'enduroman, mon coach mental me disait Mais lâche prise, quoi. Prends un, prends un pendule et, et laisse-le faire c'est quoi ce délire? Mais non, le pendule, le pendule c'est mon intention qui va faire que. Bah oui, justement, c'est ton intention, c'est pas, pas ton corps, c'est pas, pas tes mains. C'est le pendule, si tu veux le faire tourner, fais-le tourner. Et je ne croyais pas, il ne tournait pas du coup le machin. Vas-y, mets-le d'avant en arrière. J'essayais, j'arrivais pas. Et je, quand j'ai commencé dans ce lâcher-prise, dans l'acceptation, il ah, a commencé à se passer des choses. Mais ça part... voilà, je ne suis pas encore dans le truc reçois. Euh, non, je suis encore dans l'intention, ça part de moi, tu vois. Je, tu vois le pendule, hein, je suis encore, vas-y, monde, vas-y, et ça ne marche pas. J'ai encore du mal avec tout ça. <rire> J'aimerais bien, bien franchir un seuil. <rire> et oui, le, le, le pendule et, et ce qu'on trouve aussi dans la kinésiologie, et tout ça, ça, ça va chercher justement, ça fait partie de ces outils. Euh, Ultra sensible au micro, micro, micro mouvement, donc au-delà de ta conscience euh, analytique. Mm -hmm. Bien sûr, si je veux le faire euh, balancer. Euh, oui, oui, oui, bien sûr. Voilà. Oui. <rire> J'ai un contrôle total dessus, mais si je lâche complètement euh, et que je, je laisse uniquement les signaux faibles opérés, il va se montrer un amplificateur de, oui. de ça. Ça veut dire donc se connecter, enfin de devenir la, la, la, la partie visible de choses invisibles dans les signaux faibles, les micro-micro-micro-mouvements de, de mon corps et forcément euh, reliés à mon psychisme. Euh, donc, il y a des choses intéressantes. <rire> peut... euh, oui, mais, mais tu, dans, dans la façon dont tu le dis, je me dis, tiens, je vais pouvoir maîtriser cet art tout de suite. Mm -hmm. <rire> Alors qu'en fait, ce n'est pas la bonne clé d'entrée, je crois. Donc, je ne sais pas moi quel conseil tu me donnerais par rapport à ça pour euh, dans, dans, dans ma... parce que je, je le dis en plus tous les tu, tu, le jargon et les mots le direct que tu emploies, c'est ce que je dis aussi quand je parle de signes faibles etc mais je le prends pas dans le bon sens j'ai l'impression donc ce serait quoi toi, la la clé d'entrée pour pouvoir euh, être non pas dans la enfin le, le, dans la vivance quoi tiens être dans la vivance de ce que de ce que tu me dis voilà tiens allez pour employer un mot fort Je crois que ça rejoint beaucoup ce dont on a parlé dans notre précédente, précédent échange, où, il y a, où on avait aussi parlé de la différence entre accepter, mot que tu as encore pas mal utilisé là dans notre échange maintenant, et puis euh, embrasser, euh, accueillir, etc. Si j'accepte, je pose aussi un acte de contrôle, je décide d'accepter quelque chose. On la métaphore, par exemple, de euh, je peux t'accepter chez moi, tu vois. Mais entre t'accepter chez moi et t'accueillir chez moi, euh, ou accepter une situation et embrasser une situation. Embrasser, ça veut dire que j'ai vraiment laissé partir finalement mes moyens de contrôle pour euh, laisser le cœur euh, et l'âme euh, accueillir, justement. Alors qu'il peut y avoir un total déficit de compréhension intellectuelle, euh, de narratif qui explique les choses, Uh, qui, uh, tu sais, qui explique qu'en mettant les rouages ici et là et donc tout devient cohérent, tu vois donc il crée une sorte de cohérence, justement, cette cohérence narrative euh, on se trouve d'ailleurs en souffrance euh, quand on n'a pas de cohérence narrative c'est-à-dire lorsque ce, qui se, ce que nous vivons s'avère incohérent et là, euh, il y a un déficit de sens, justement, qui se, euh, qui se met en place et on a une réaction physiologique aussi par rapport à ça on a des tensions qui s'installent, on se durcit des trucs très anciens, on se trouve prêt au combat, prêt à, prêt à gérer une attaque puisqu'on vit physiologiquement, physiquement, une attaque réelle ou potentielle une préparation à l'attaque. Donc il y a une préparation du corps qui commence à créer ces, ces tensions et puis ces tensions s'installent et puis deviennent inconscientes et puis se, se calcifient en quelque sorte. Mm. Donc pour moi, ce, ce, ce détour, par, par exemple la différence entre euh, Accepter qui relève de mon acte de contrôle, je contrôle ma volonté, j'accepte le truc, tu vois. Versus, il y a un lâcher-prise et, et j'embrasse. Je, et, et tant que je n'ai pas su embrasser, tant que je n'ai pas su accueillir, j'assume ce fait-là en décidant de ne pas accepter. Et je, je fais ce détour par là parce que je trouve qu'il y a quelque chose justement par rapport à la vivance. Le moment où j'accueille se fait dans ce moment où. Il y a quelque chose qui se relâche profondément dans le souffle. Euh, et d'ailleurs, à tel point que je pratique aussi depuis longtemps ce souffle qui va provoquer par une sorte de reverse engineering, si tu veux, qui va aussi euh, provoquer ou attirer l'accueil, tu vois, plutôt que d'accepter. Euh, et si cet accueil ne vient pas, eh bien, je continue à mm. ce souffle. Mm. Ça ne vient pas, ça ne vient pas. Et quelque part, il y a aussi à accueillir. Tu vois, mmh. la possibilité d'accueillir l'incomplétude, le non fini, le pas génial. Mmh. Mmh. Le mec qui ne sait pas, mmh. le mec qui n'a pas de sagesse, le mec qui voudra un ouais. peu et, puis, et qui, finalement, mmh. qui se débrouille très bien sur des trucs. Et puis là, il merde, mais totalement, tu vois, il se ramasse total, tu vois. Et ça fait partie du truc. Et, et donc, il y a ce souffle. Et qui relève une sorte de dernier souffle aussi. Je ne sais pas si on peut en parler aussi, je ne sais pas si tu as vu des gens mourir. Euh, j'ai vu des gens mourir, j'ai accompagné des gens aussi dans la, dans la mort, où j'en ai vu mourir tout simplement. Tu vois ce, ce souffle qui lâche la vie, qui laisse partir le, le corps. Il y a quelque chose comme ça de cette, de cette pratique. Et, et là, donc le mental... Il fout le camp. Mm. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de s'accrocher à une histoire cohérente. Euh, on peut embrasser ce qui existe directement. Il y a quelque chose, de, justement, on voit bien, après on fait l'expérience de la différence en, entre la pensée et la conscience. Euh, la grande erreur occidentale, notamment cartésienne, de dire « je pense, donc je suis », ça veut dire de confondre la pensée et la conscience. Et là, on fait cette expérience extraordinaire qu'il y a une intelligence non-mentale, euh, non-cognitive au sens analytique, euh, là, euh, infinie, omnipotente, omnisciente. Euh, et on en fait c'est l'expérience à ce moment-là. Ça veut dire qu'il n'y a plus de résistance du corps, il n'y a plus de résistance du souffle. Quelque part, tout peut te traverser. Tu peux, tu peux prendre des balles, tu peux prendre des coups, tu peux prendre des coups psychiques. Euh, ils vont faire mal, tu as toujours un corps sensible, mais il n'y a plus la résistance physique à ça. Voilà ce que ce que ça ce que ça m'inspire. Alors je fais un grand détour si tu veux sur sur tout ça, mais voilà ce que ça ça m'inspire. Comment tu tu acceptes ou accueilles Ah, j'ai jamais dit, j'accueille. forcément. Je prends pas le, je prends pas le temps euh, comme toi de d'être dans la la le, physiologiquement, physiquement et, et au niveau respiration. La prise de temps pour ça, c'est un tort sans doute, c'est tout de suite de réagir. Mais euh, la, ce qui me venait à moi quand tu disais tout ça, c'est que je suis entre deux. Je suis entre euh, euh, l'envie, le, le désir et, euh, et, et l'être de tout ça. Parce que je, ça fait partie de moi, ce que tu dises. Mais en même temps, euh, j'ai des sentiments... Euh, de me désociabiliser un petit peu en étant dans cette, euh, dans cette dynamique, dans cette, dans cette approche, de me euh, mettre en marge. Euh, et parce qu'en fait, finalement, moi, quand, quand je te vois toi 10 ans en arrière, je me dis, il est barré ce mec-là. <rire> et quand je me vois moi aujourd'hui, il y a des gens qui ont commencé à dire, il est un peu… Euh, euh, barré, au perché, euh, pas et tout, ou alors c'est pas possible d'être comme ça, tu vois, c'est... Euh, on se trouve un peu tous des excuses pour ne pas être ce que toi, tu es ou ne pas être ce que... Bah, ce, que ce à quoi, on, intimement intuitivement, on aspire à devenir parce qu'on ne sait pas les codes, parce que ce n'est pas comme ça qu'on a appris, parce que ce n'est pas notre société, parce que ce n'est pas les médias, ce qu'on nous envoie, etc., etc., donc, tu vois, je suis un peu entre deux par rapport à ça, le, le côté marginal. J'ai un peu le sentiment d'être de, de devenir un marginal en, en parlant et en agissant de la sorte. Voilà, être un peu un petit un peu un imposteur aussi vis-à-vis -vis de la société. Et c'est dur. Oui, tout le monde sait, Tout le monde te connaît comme un gros imposteur. <rire> Écoute, euh, je, non, mais je, sérieusement, moi aussi, j'ai euh, parfois cette, cette impression d'imposture. Euh, notamment, euh, peut-être parfois par, par l'image, effectivement, que euh, les autres peuvent me renvoyer, mm. et en me disant, mais euh, ouais, mais enfin, bon, à côté de ça, il euh, mm. y a un petit garçon... Euh, il y a des tas de trucs que je ne sais pas faire, même si je peux donner l'impression de les faire ou de les connaître. Euh, je, je, ça se joue dans cette d'ambivalence de se savoir à la fois infini, de façon tout à fait juste, et à la fois mais tellement, tellement fragile, éphémère, euh, mm -hmm. petit, euh, ouais, enfin tout ça, et petit pas dans le mauvais sens du terme, pas dans le sens péjoratif, mais vraiment, mm -hmm. oh oui, quoi, enfin... <rire> <rire> C'est pas grand-chose. Et, euh, et, et moi, je, ouais, je, sens des fois aussi, aussi cette, euh, ouais, cette, question d'imposture aussi. Euh, comme si, si, on, on, le, le fait de savoir qu'à côté des grands trucs qu'on peut qu'on peut faire, il y a des belles choses qu'on peut faire, il y a aussi des, des, des trous béants, quoi. Tu vois, des trucs mais vraiment euh, pas résolus. Euh, <rire> je sais pas. Tu, tu, avec tes mots, tu, tu, tu dirais comment ça, cette imposture. En fait, moi, je pense pour ma part qu'elle vient, ce sentiment d'imposture, de, de toutes ces années où, justement, j'étais dans le jugement de l'autre. Dès que je voyais des gens réussir, dès que je voyais des gens s'accomplir, dès que je voyais des gens... Euh, euh, et le, le vendre en tant que tel, tu le, vois. Le, parce qu'on est dans une société où on, on montre les choses, je trouve, où on, on starifie les choses, marque, on les markete les choses. Et donc, forcément, la réaction par rapport à ça, enfin, moi, celle que j'ai souvent eue, et peut-être même au-delà de, de, de critiquer, c'est peut-être même de jalouser, je ne sais pas. Euh, et aujourd'hui, finalement, d'atteindre un petit peu moins ma, mon summum <rire> dans le sport, euh, dans ma vie sentimentale, dans ma vie professionnelle, bah, je vois dans les autres ce que moi je voyais, j'étais avant. Et du coup, c'est en ça que je ne me sens pas enfin, un peu dans cette, dans cette, dans cette, dans cette posture vis-à-vis -vis de ce que moi je, je, je critiquais avant, tu vois Et, bah, alors que les, c'est contre moi-même, en fait, je crois. <rire> voilà, je me fais ma propre <rire> analyse, là, en live. <rire> bah, sachant que, globalement, ouais. euh, euh, on ne peut pas être parfait dans, dans, les, dans ce qu'on qu fait. Et, et, euh, mais j'ai beaucoup, moi, voilà, du coup, pour le coup, euh, eu cette idée de la perfection, tu vois. Donc, fais mieux, fais plus. Tu vois ce que tu évoquais, tu vois, le, la, tout à l'heure. Mais moi, il faut que ce soit parfait, quoi. Et tant que parfait, tu n'es pas parfaite, tu ne peux pas prendre la parole. Donc Du coup, moi, je, qui suis pour prendre la parole aujourd'hui, je ne suis pas parfait. <rire> Mais voilà, tu, peux, tu pourrais peut-être parler d'ailleurs de, de cet art euh, japonais là qui, euh, où on répare des, euh, des, euh, des objets à euh, porcelaine et on y met de, un fil d'or euh, pour les rendre encore plus beaux. Donc, et la perfection, euh, la perfection dans l'imparfait, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Ça peut m'aider. <rire> Ça peut nous aider. Je, je, je la trouve euh, extraordinairement toxique, cette question, euh, qui suis-je pour? Mm. Euh, et, et notamment, donc, tout ce qui va nous amener effectivement dans les logiques de, de comparaison de soi par rapport, euh, par rapport aux autres qu'il s'agisse de se surévaluer, de se déprécier, plutôt que d'éliminer complètement ces échelles. Euh, J'aime bien cette, cette pratique euh, philosophique du neti-neti. Tu connais Non. Ça veut dire ni, ni, ni, ni. Mm. Et, et pour ma part, concernant les autres, je ne me sens ni au-dessus, ni en-dessous, ni différent, ni le même. Mm. Voilà, pour, pour éliminer toutes, les, toutes, ces, toutes ces catégories, simplement, devenir moi, euh, laisser ce, cet, euh, cet être euh, et, et, et la musique, si tu veux, qui va produire, euh, au sens métaphorique du, du terme, euh, j'aime bien ce terme de l'âme-musique, l'âme-musique, tu vois, donc la musique de l'âme, si tu veux. Euh, et... Et donc de laisser cet être, et oui, forcément, autoriser la conscience va te marginaliser. Forcément. Je crois qu'on a un petit peu une courbe de Gauss, si tu veux, tu sais, tu as une sorte de, de centre de gravité de la conscience, parce que la conscience, on, ça on a des choses assez documentées dessus, l'expansion de la conscience d'une conscience humaine, individuelle ou collective, il y a des séquences, on les connaît. Euh, on ne connaît pas la fin, mais on, on connaît, si tu veux, des, des étapes, et tu as des des cartes, si tu veux, qui existent. J'ai d'ailleurs fait des lives évolutionnaires euh, dessus. Mm -hmm. On parler de différentes cartes de la conscience. Euh, et, je, je, et donc, euh, plus tu vas dans les zones, les confins, si tu veux, euh, de la conscience, plus tu t'autorises à y aller, et plus tu vas de toute façon te marginaliser. Ça va te marginaliser. Et ça pose effectivement la question très pratique de comment tu, tu vis dans la société euh, humaine, ou non humaine aussi d'ailleurs, n'y a pas que les humains, donc dans la société, de, dans le monde, ça pose des questions pratiques. Il y a des questions pratiques à la fois intérieures, ça veut dire comment finalement je vais adapter mon operating system, mon système d'exploitation d'interfaçage de, de, avec mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, mes, mes collègues, mes voisins, etc. Donc comment tu communiques Et puis ensuite des choix à proprement parler, c'est-à-dire comment je choisis de, je choisis de vivre Et, j'ai constaté qu'il y a vraiment une, un point de bascule euh, je trouve important. Il y a un moment, si tu veux, euh, où on considère le monde et la société plus grande que soi. Il faut s'adapter, il faut rentrer dedans, il faut rentrer dans le monde. il faut trouver des, des façons de se, de se pluguer dedans, si tu veux. Et puis, il y a un moment où on accueille en disant non, non, euh, ma conscience peut devenir plus grande que tout ça. Ça n'a rien de, de mégalo. Ça veut dire que tu vas autoriser à ce que le monde s'adapte à ton mode opératoire. Ça veut dire que voilà ma façon de fonctionner. Ça ne vous plaît pas, mais il n'y a aucun problème. Vous pouvez passer votre chemin, vous pouvez me détester, etc. Ça vous va, voilà comment nous allons interagir. Voilà mon mode opératoire et je l'assume comme tel. Et là, je pense qu'on devient un artiste. Ouais, ok. Ça, ça parle dit... beaucoup de ce que tu dis. là. Comment Ça me parle énormément de ce que tu viens de dire. Bon, déjà d'une par rapport à la vie d de tout, beaucoup d'êtres humains finalement, euh, donc, dans cette phase avec moi, avec Laurence, où euh, on va acheter euh, dans un endroit plus paisible, plus au calme, n'est-ce pas <rire> On, on crée quelque part, oui, notre univers à nous, quoi. on n'a pas besoin de, de, de vivre dans, voilà, dans le tumulte de la société. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va le fuir ou s'en écarter, c'est qu'on crée notre propre univers et j'ai le sentiment qu'on accueille tout ce qui se passe autour de nous en se protégeant un petit peu quand même quelque part. Il y a tellement de, de choses qui nous sont envoyées, qu voilà, qu encore qu'on n'accepte pas hein, malgré tout. <rire> mais on, mais on, les, on assume le fait qu'on n'accepte pas. Et, euh, ouais, donc, et finalement, avec Laurence, on est dans cette étape-là, on se dit, euh, on n'est pas les seuls. Quoi. Il y a quand même plein de monde qui, dans notre géné dans notre, dans notre, euh, enfin, à nos âges, justement, euh, recherchent un peu plus ce calme, cet apaisement euh, et qui correspond à peu près à ce que j'entends dans ce que tu me dis. Et j'entendais aussi euh, l'interdépendance. Tu vois, Moi, j'ai ai beaucoup aimé dans, dans ma vie professionnelle les phases, tu sais, euh, je suis… Euh, je suis, indépendant, enfin, je suis dépendant d'une personne je suis contre-dépendant, je suis indépendant et puis après je suis interdépendant et, et j'aime bien ces cycles là dans, dans la comprend, enfin, dans le fait de d'avoir de, de, la compétence sur des choses ou pas d'avoir de la prise sur des choses ou pas et, et puis après pour qu'à la fin oui on soit vraiment sur quelque chose voilà qui, qui ont la mutualisation l'interdépendance le, le, le la je cherche un autre terme le, la, la synergie chercher la, la, la, la, la, un terme pas la synergie mais bon, s'enrichir de l'autre accepter l'autre aussi avec ses, ses différences moi c'est dans la relation à l'autre et ce que tu me dis là me, me plaît bien parce que c'est pas, pas juste deux personnes c'est moi et la société c'est moi et tout l'environnement ou c'est nous d'ailleurs, nous et l'environnement Oui, ça, ça commence, de toute façon, ça commence par soi, je veux dire. Et, et après, euh, bien sûr, euh, là où les personnes euh, avec lesquelles on partage sa vie, euh, sa plus profonde intimité, euh, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui, qui démarre, si tu veux, de cette, de cette intériorité de l'être, euh, qui ne passe pas forcément d'ailleurs par la mise au calme. Je, quand je parle de fonctionner mm -hmm. souvent ses propres termes, ça peut avoir des conséquences, ça peut, euh, ça peut mettre des gens euh, très, très en colère. Je prends une figure euh, archétypale euh, que personne ne connaît. Tu prends un mec comme Jésus, par exemple. <rire> voilà un mec qui a décidé de vivre, selon ses termes, d'une euh, conscience christique. Euh, peu importe qu'il ait une existence historique ou pas, mais si tu veux, tu comprends la force archétypale de la chose. Et dans l'histoire et dans le narratif de Jésus, mais de tant d'autres, ça lui a valu quelques ennuis, ça. On ne peut pas le dire mais ça, euh, ça lui a rendu tout à fait paisible. Mm. Euh, donc, euh, vivre selon ces termes à soi, ça veut dire euh, laisser le, le, le soi construire son mode opératoire dans le monde. Pour certains, ça peut, ça, peut traduire, ça peut se traduire effectivement par une vie très calme qui va éventuellement se, se retirer en une grande partie du monde et. Euh, et, et qui vient dans cet euh, entre-là, tu vois, euh, va, va forcément passer en quelque sorte un sas et, et s'adapter euh, si tu lui euh, si retirer quelque part. Les gens qui viennent te voir quelque part franchissent un sas et acceptent de facto de jouer les, les, les règles du jeu. So, si tu as quelqu'un de très hostile qui n'accepte pas. Qui... Mm, mm. Mais si, tu, si ton âme te dit, mais voilà, va dans le monde parce que, ce que tu vas manifester, qu'il s'agisse d'un art, qu'il s'agisse d'une cause, tu deviens complètement ça. Euh, et bien, tu as des Gandhi, tu as des Mère Teresa, tu as des Luther King, par exemple, qui, euh, on ne peut pas dire que l'expression totale, pleine et entière de leur être, leur apporté <laughs> un calme dominical. <laughs> <rire> très très fort. Donc ça dépend, je pense. Mm. Et il y a en tout cas, tu vois, dans, bon, là je parle de grandes figures historiques, etc. Mais il y a, il y a, il y a plein plein plein d'extraordinaires inconnus que l'histoire, dont l'histoire ne retiendra jamais le nom, et on s'en fout, euh, mais qui euh, voilà, qui deviennent un univers, un être univers à part mm. entière, et qui choisissent que ben oui, je veux dire, ça va fonctionner suivant mes termes à moi. Mmh. Je ne force personne, mais je, oui. je ne moule plus, je ne me fais plus violence mmh. à essayer de m'adapter ou à trouver chaussure à mon pied. Euh, le, le, il n'y a plus que du sur-mesure qui doit fonctionner pour moi. Le prêt à porter, le prêt à penser, le prêt à exister, ça, ça ne ça marche plus. Mmh. Je pense oui. qu'une fois qu'on a accueilli ça, il y a, il y a quelque chose de très libératoire, si tu veux. Oui. On n'a plus honte de son être et on ne se demande plus qui suis-je pour ouais. Parce que ni au-dessus, ni... ça, ça ne fait pas de nous des, des petits princes ou des petites princesses. Euh, on ne devient pas précieux, on ne on, on revendique pas euh, un statut euh, à part, on ne revendique rien. On ne fait que opérer suivant ce qui nous semble juste. Et on sait que finalement, ça fait du bien à tout le monde, <rire> au bout du compte. Même si ça peut en énerver certains, ça, ça, ça, ça fait du bien, ça provoque le juste. Je ne sais pas comment tu, tu en penses <rire> Ah ben alors là, c'est ce qui est derrière moi, c'est summum ce en fait. Euh, euh, parce qu'en fait, moi, le, quand j'ai, euh, il y a un an et demi, il y a ce mot qui est venu à moi, summum, comme ça. Et tu parlais du sur-mesure tout à l'heure. Enfin, l'instant, euh, voilà, vivre sa vie au summum. Pour moi, c'est ça. J'ai une vie sur-mesure. Euh, moi, au travers du sport, mais je me crée ma vie sur-mesure. Et euh, quel plaise ou qu'elle ne plaise pas, c'est ma vie. Euh, que que j'aille au sommet du Mont Blanc ou au Kilimanjaro ou à l'Everest, c'est la vie que j'ai envie de... Voilà, c'est le dépassement de moi euh, qui me plaît dans, dans, ce que je, dans cette notion de ce même dans le sport, mais le dépassement de soi dans le sens où pas... Où la plupart des gens entendent se dépasser pour se faire mal, se dépasser pour... pour se prouver quelque chose. Non, c'est se dépasser pour... Euh, pas pour un mieux forcément. C'est juste pour euh, voilà, mon sur-mesure à moi, mon summum. Euh, et puis, euh, très euh, égoïstement, mais en tout cas de façon très naturelle, finalement, il y a plein de gens qui, qui adhèrent à ça, qui, cette énergie, elle est libératoire. Et du coup, elle, elle, ça, il y a de l'agrégation, il y a, il y a tout un, toute une équipe autour de ça. Voilà, donc ça, c'est pour parler que de summum, le projet sportif. Mais c'est ni plus ni moins pour moi euh, l'image ou euh, au travers du sport, euh, ce qui exprime une vie. J'ai une vie au summum, je, je rayonne, et puis j'ai une femme, et puis j'ai des enfants, ou j'ai une vie sociale, etc. Mais tu l'as dit toi-même tout à l'heure, à l'instant encore, tout part de soi. Et moi, avant, ce n'était pas possible ça dans ma vie, c'est trop égoïste, c'est d'abord penser aux autres. Enfin, je suis désolé de le dire comme ça mais ma mère, elle écoutera cela, elle va dire mais merde, elle est en train de me critiquer non, ce n'est pas l'idée, mais ma mère dit tout le temps il faut d'abord penser aux autres quoi. elle m'a éduqué comme ça mais maman, si tu ne penses pas à ton bonheur à toi comment veux-tu faire le bonheur des autres ce n'est pas possible, oui, mais c'est d'abord penser aux autres le don de soi moi, ce n'est pas un cadeau d'entendre ça pour moi en tout cas, donc après, ouais, je préf du coup, l'inverse, c'est d'être égoïste non, je ne crois pas être égoïste J'espère pas en tout cas en, ben, en faisant ce que je fais et en partageant mon, mon énergie, mon envie, mon enthousiasme au travers de cette épreuve même. donc ça, moi, ouais, bien sûr, ça parle énormément de ce que, tu, ce que tu viens de dire. Je crois justement que d'aller vers son être, ça nous fait complètement sortir de cette dualité égoïsme-altruisme. Ça, ça c est, c est, Cette dualité, euh, elle fait partie d'une étape de la conscience, et une fois qu'on a compris aller vers son être, euh, il y a quelque chose d'absolument impersonnel aller hein, vers son être. Il y a la partie, euh, on va dire, unique parce que tu as ton histoire, parce que tu l'exprimes de cette façon-là, voilà ton art à toi, euh, tu le fais par l'ultramarathon le, par le, dans le corps, par le, voilà, le dépassement du corps, quelqu'un d'autre doit le faire avec un pinceau, quelqu'un d'autre doit le faire avec un discours politique, etc. etc. peu importe. Mais voilà, ensuite, quelqu'un qui va, qui va vers son être, il va se passer quoi Après, ça va être du simple bon sens. Et bien, tu vas déjà engager les plus belles relations possibles et harmonieuses avec le monde qui correspondent à, qui correspondent à, ton, à ton être. Donc, tu vas avoir des relations justes, donc, tu vas poser des actes justes. Euh, donc, tu vas, tu vas inspirer les gens par ta liberté, par ton être, parce que tu auras défloré ou ouvert comme, comme nouvelle voie, etc. Donc... Euh, cette, cette dualité euh, égoïsme-altruisme elle s'estompe, elle, elle n'a plus aucun sens effectivement quand on va, va s'en mettre je, je voulais te demander euh, penses-tu que tu dois quelque chose à quelqu'un ah oui mm -hmm. bah ouais, carrément <rire> H, ah, ah, ah, je ne sais pas qui, mais en tout cas le fait d'être là c'est euh, tu enfin moi je, je, je, suis, je suis né à un moment donné je vais mourir à un autre et puis entre deux je vis quoi mais c'est euh, bien sûr que je dois je dois tout à, à alors j'ai pas à qui mes parents oh, euh, la, la vie enfin le, le, voilà je crois pas en grand chose moi hein, mais euh, euh, je crois cette essence quoi d'être là et donc forcément c'est précieux donc euh, ouais voilà je j'ai une dette envers euh, envers je sais pas qui d'être là, d'exister ok merci toi c'est mon ressenti <rire> du moment à 46 ans, hein, je ne sais pas ce que je dirais dans 10 ans Jean-François <rire> okay. pardon et toi, pardon et toi je me disais que tu poser la question <rire> Bah écoute, non, moi je pense que je ne je, je dois rien à personne. Je ne me sens euh, aucune dette et j'ai pris soin de me libérer de toute forme de dette. Euh, ce que je distingue de la gratitude, mm -hmm. je ressens une immense gratitude à vivre, j'ai voilà, euh, la merveille de l'existence, la merveille des êtres merveilleux que je, je rencontre dont un en ce moment. Euh, que voilà, a, donc, mais la dette, non, non, non j'ai pris soin de, de me débarrasser de toutes, toutes sortes de, de dettes et parfois je peux en gratter encore, ou parfois par euh, réflexe, éducation, automatisme, culture, ça peut rejaillir, mais ouf, hop, dehors, dehors. Mm. <rire> ouais. euh, et ça, ça vient aussi avec ce, ce choix euh, fait il y a quelques années, justement, de devenir inutile. Euh, donc inutile, donc inutilisable, dans l'utile, il y a outil, hein, donc euh, devenir un, un outil de, devenir employable, euh, notamment avoir un emploi, tu vois, euh, un travail sur le trépalium <rire> instrument de torture, etc. Mmh. Et de sortir de, de toute cette dialectique qui commence déjà par rapport à soi-même, de se prouver à soi-même son droit de vivre le fait de mériter de vivre tu vois? parce qu'il y a tout un ensemble de choses qui viennent avec ça il y a aussi le mérite je veux dire, si tu as une dette qui mérite quoi comment tu vois? il y a donc toute une dialectique euh, autour, de, autour de ça si je vis, je vis, je ne dois rien à personne euh, et j'ai décidé de, de, de vivre dans une absolue indolence ça veut dire justement euh, de profiter euh, pleinement et euh, et justement, de libérer plus encore l'être. Et, et je constate que ça, nous fait, ça libère une fois de plus euh, de, de plein de choses. Parce que après, les gens me disent « Ouais, mais d'accord, facile à dire, mais regarde euh, l'utilité que tu as ici ou là. » Mais ça ça, ça, ça appartient à votre regard, vous le besoin. Mmh. Ça ne découle pas d'une euh, volonté euh, de ma part. J'entends dans le sens de dette. Après, j'éprouve une immense joie à me rendre utile. Mmh. C'est différent. Tu vois, de, donc pas du tout le côté euh, euh, se sacrifier pour les autres, s'oublier, etc. Il y a un plaisir euh, immense. Moi, j'ai du plaisir quand je vois la banane des gens, euh, si, si tu as pu dire un mot gentil à quelqu'un, si tu as pu aider quelqu'un, si tu as pu euh, apporter une main tendue, si euh, quand, quand des gens m'écrivent, des gens formidables me disent tiens, ce que tu as dit, ça m'a inspiré, etc. Ben, j'ai la banane. Je ne pas dire que je ne me sens pas heureux de, de ça, de sentir une utilité, mais ça ne vient pas d'une tension si tu veux, ça vient d'une conséquence, pas d'un objectif, il y a une sorte de conséquence de, de ça, une sorte de conséquence de, de l'être. Alors il n'y a que des ambivalences parce qu'on pourrait dire, bah oui, mais finalement tu cultives ton être parce que tu sens que ça va trop utile, et on rentre après dans des trucs interminables, mmh. des pièges mentaux si tu veux, de oui, ouais, trucs, ouais, je ne vais pas aller là. Oui. De manière plus simple, si tu veux, voilà, pour moi, me débarrasser de toute forme de dette et, et, et associé à ça aussi, j'y vois l'utilitarisme aussi. Et toi, je sens un petit peu qu'on navigue un peu dans les dans les mêmes zones. Euh, et j'ai trouvé que ça libérait énormément de, de choses. Ça libère notamment le transrationnel, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de faire des choses pour un résultat rationalisé, justement, donc un bénéfice que tu vas trouver, un bénéfice financier, un bénéfice de réputation, un bénéfice de santé, un bénéfice de ci ou ça. Euh, bien sûr qu'il faut des bénéfices dans, dans, dans, dans la vie il faut capter de l'énergie mais il y a, il y a aussi euh, d'écouter une boussole intérieure euh, qui va t'amener à poser des actes dans la journée qui n'ont pas forcément un bénéfice calculable mais il y a quelque chose qui te semble attirant ou qui t'interroge ou même qui peut t'angoisser mais tu écoutes ces signes faibles euh, et ça sort de la dialectique de l'utilité et ils ne peuvent pas bien s'écouter dans une dialectique de la dette si je me sens en dette, il y a forcément une direction quelque part euh, voilà mais bien, je te parle que pour moi et puis on a peut-être aussi un sens différent du mot euh, du mot euh, « dette » ou « devoir » quelque chose mmh, mmh. Ben justement euh, tu, tu, tu, euh, tu dis là les derniers mots que tu emploies justement il y a le mot dedans mais pourquoi je te dis ça parce qu'en fait je me rends compte en t'écoutant que grâce à toi bon, tu n'es pas le seul évidemment mais c'était une révélation quand même pour moi quand je t'écoutais la première fois lors d'une conférence c'était le, le, le champ lexical que tu employais les mots, alors je ne parle pas de, de, des verbes, hein. tu avais à l'époque une, une approche sur le, la notion de, de, des verbes employés, notamment le avoir et le être, mais là ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le, le champ lexical que tu, le vocabula... les mots que tu emploies, m'ont permis, moi, et me permettent en, au travers de nos discussions et des de, webinaires que tu proposes, d'enrichir, non pas mon vocabulaire, mais d'enrichir ma compréhension de mes émotions et de mon ressenti. Et en justement imitant des mots que je ne connaissais pas ou des mots que je redécouvre pour mieux accepter, pardon, <rire> mieux <d> accueillir <rire> ce que je suis, en tout cas, ce que nous sommes, et ce qui nous lie entre nous, quoi, en fait. Et moi, en tant que coach, c'est super important ça, parce qu'en fait, j'ai encore hier un, un de mes athlètes qui me dit. « Mais Cyril, ouais, tu, tu me dis de mettre des mots sur mes, mon ressenti. Moi, je vais bien ou je ne vais pas bien. » Tu vois, C'est là que ça va devenir intéressant, ton développement, euh, le coaching mental justement, pour moi, c'est une grande partie là-dedans. C'est d'être capable de s'écouter, mais surtout après de retranscrire, d'écrire et de verbaliser tout ça. Parce mmh. que là, euh, on a un effet miroir sur soi-même qui est extrêmement, euh, bah, du coup, pour le coup, beaucoup plus riche euh, qu'une simple… Euh, quelque chose de très binaire, « je vais bien, je vais pas bien. » Euh, je suis heureux, je ne suis pas heureux, ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs, je, euh, euh, je suis dans l'empathie ou je suis dans la, dans, dans la, dans la, enfin, le, le, la négation de l'autre. Euh, voilà, tous ces mots-là, en fait, c'est est, est très binaire. Et en, et en fait, ben, voilà, si on arrive à, à mettre tout un panel de couleurs ou de notations qui vont de 1 à 10, et je ne pas, juste 0 ou juste 10, c'est entre deux, ben, c'est moi ce Sincèrement, hein, Jean-François, c'est ce que tu m'as appris, c'est ce que tu m'apprends encore aujourd'hui, et j'espère encore beaucoup apprendre grâce à toi là-dessus, là parce que c'est n'est pas une révélation, mais c'est un vrai développement personnel pour moi euh, ben voilà, de, de, de, de pouvoir verbaliser euh, ces choses-là, et, et tu m'apprends beaucoup. Et ça me permet de mieux euh, m'embrasser. <rire> <mieux m> Il <rire> va falloir que tu acceptes de t'embrasser. Hein. C'est dur, tu as vu, c'est l'éducation, on ne se refait pas. Non, mais je trouve des excuses, je trouve des excuses, évidemment. Là, non, non, c'est en, en ayant de, justement ces, ces échanges-là entre nous, notamment en ayant des gens bah, comme vous, qu'on a en commun. Et j'aimerais poser une question pour finir là-dessus, d'ailleurs, que justement, on, on s'embrasse de temps mieux. Quoi. Mais, alors justement, ma question… Tu ne l'avais pas dit, que je ne l'avais pas compris comme ça. On va se voir bientôt au mois d'octobre parce que je vais, euh, je vais donc à Mulhouse, si tout va bien avec tout ce qui se passe en ce moment. Euh, il paraît même que je vais coacher euh, des, euh, des speakers. Et il me semble que tu vas piquer euh, sur les TEDx de Mulhouse. Tu n'as pas le droit de me dire quoi. Hein, euh, tu n'as même pas le droit de me répondre d'ailleurs parce que je crois que c'est. C'est quelque chose qui ne se dit pas, mais on est entre nous, on est que tous les deux. Hein. <rire> Alors oui, oui, non, non, mais j'ai le droit d'en parler. J'ai officiellement le droit d'en parler, donc effectivement, euh, oui, je vais, euh, je vais m'exprimer euh, pendant quelques minutes au TEDx. De, ah bah je m'en réjouis. <rire> euh, <à la> date, <rire> je m'en réjouis. <rire> euh, -être, euh, pour prochain. Et euh, oui, oui, j'y offre. Ça, ça relève d'un très, très bon, tu en sais quelque chose, hein, pour avoir fait le précédent euh, TEDx Alsace, de 2019, si on a cru 2019. Euh, voilà, oui, oui, ça travaille. Je... Et donc, donc, on va s'y voir alors. Oui, justement, <rire> je m'y suis inscrit, mais en plus, voilà, notre, notre cher Salah euh, m'a proposé, euh, c'était une évidence pour lui, bah, de de préparer un petit peu la matinée avant l'intervention pour être un peu plus connecté dans son corps, un peu plus dans la détente avec quelques techniques dont le souffle, mais pas que Je te dis pas tout Notamment euh, 200 km de vélo, euh, traverser un marché. Voilà, ça va être votre matinée avec moi Du coup après sur scène, tout va bien se passer c'est vraiment détendu. Ah oui. Bon, bah, C'est chouette. Génial. Écoute, j'ai encore plein de, de sujets que j'ai à partager avec toi, mais on se, se réservait ça pour une autre fois. Ah bah avec grand plaisir. Ouais, ouais. On fait durer tout ça ouais. avec grand plaisir, Jean françois En tout cas, merci puisque pour le. le, le... Le sujet de notre, notre échange, c'était euh, bah, ne pas pouvoir faire l'épreuve tant attendue, ne pas être dans mon summum ce week-end, mais ça ne m'empêchera pas de vivre chaque jour au summum <rire> en attendant de vivre cette expérience. Euh, sans doute, je te le dis, le 20, 20 juin prochain, euh, parce qu'on en a, a discuté ce, ce, hier et encore un petit peu ce matin avec l'équipe. Euh, ouais, on s'est dit finalement pourquoi pas le faire pendant le solstice d'été, le jour le plus long et euh, histoire de mettre la barre encore un peu plus haut <rire> de le faire euh, non pas en 24 heures mais euh, sur une journée ça veut dire quoi c'est si, ça réduit le truc parce qu'en fait partir à 4 heures du matin pour arriver avant le coucher du soleil comme oui. la journée est très longue oui, je, voilà, je mets toutes les chances de mon côté <rire> oui, là, donc, en effet ça me fait rire parce que je vois derrière toi un livre, je crois, qui dit devoir blanc. Enfin, j'arrive pas à lire tout le tout le titre, mais je vois ça derrière toi. C'est de quoi Tu veux me montrer Lesquels le, De quel côté là euh, Non, sur ta gauche à toi. Ah celui-là un... C'est mon bouquin en ce moment. Je suis, un, je suis en train de lire la, la magie de voir grand. Voilà. <rire> à propos. Tu m'en dis un dernier mot ouais. sur, uh, sur ces livres, quand il se bye bye Je suis en plein démarrage, j'ai lu qu'une ah. quinzaine de pages, tu vois. D'ailleurs, pour enrichir le, le, mon, mon, mon, mon choix lexical, mais ça, ça, ça non, je ne trouve pas que ça marche. Ça, de, ça, je bouquine énormément, mais ça rend, je me rends compte que, que bouquiner, ça, ça, ça, ça, ça crée plein d'alchimie dans ma tête. Ça crée plein de, plein, de, de, de, de, de, plein de circuits dans mes neurones, ça me permet de voir clair sur plein de choses, donc c'est pour ça que je, je bouquine beaucoup. Hein. Euh, mais ça vaut pas les échanges que j'ai avec des gens comme toi. C'est une certitude, hein, c'est une conviction que je partage avec toi. Hein. Preuve en est cet échange qu'on vient d'avoir J'espère t'apporter autant, Jean-François, d'ailleurs. Oui, tu m'inspires beaucoup, vraiment Vraiment. Et euh, ce, que tu, ce que tu construis, euh, voilà, ton, ton approche évolutionnaire dans le corps, ce que tu vas explorer, enfin euh, tu explores des sacrés confins euh, et tout ce que tu peux m'en dire et partager euh, dessus. Et une fois passé la zone de maîtrise, justement, ce que tu, ce que tu vois ce que tu vis, euh, évidemment, euh, m'intéresse au plus haut point, quoi, forcément. On va content d'être un bon laboratoire, pour ouais, toi. Ouais. Un, un beau champ expérimental. Mais je, je le partage avec toi parce que c'est le cas. Moi, c'est des vraies expériences et j'aime les partages. Merci à toi, Jean-François. Merci à toi, Cyril. Et puis, on se reparle très, très bientôt.